Euh, Arrêtez de, de, de, de vous mettre la pression sur euh, les impératifs des autres. Ça, c'est complètement incroyable, c'est que vous avez toujours des demandes des autres. Et je crois que vous devez, à un moment donné, vous dire, ça suffit maintenant de mettre des impératifs sur des projets qui ne sont pas les miens. Et c'est sans, sans cesse que vous acceptez de faire le boulot des autres. Les autres sont stressés. Wow, wow, wow, j'ai pas à prendre ton stress. T'es pas arrivé à l'heure, t'as pas anticipé. C'est pas forcément toujours de ma faute. T'es dans l'urgence, je t'aime, je vais t'aider. Je vais pas te laisser dans la galère. Mais ça fait des mois et des mois que tu répètes la même chose. Je suis pas, je suis pas un, un, un tampon, moi. Hop, tu le prends quand on a besoin, tu le jettes. Ça suffit maintenant. Je suis pas là pour faire tampon à tous tes trucs. Ça suffit. Et là... Être moins stressé, c'est savoir se, se dire oui à soi-même et dire non parfois aux autres.